bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser un mix média sous le sujet de indiana toujours l'indiana la rêveuse Alors après avoir dessiné mon, mon modèle, mon sujet, je commence à la peindre, j'ai choisi le bleu pour rester dans les mêmes tons que la première fois quand je l'avais peinte dans l'autre art journal, là c'est un Media. Je commence à remplir euh, l'arrière-plan. Donc je commence à remplir le fond avec du rouge. Euh, J'utilise un peu euh, le brun. Bon, cette fois-ci, j'ai utilisé des couleurs un peu spéciales. Vous allez voir, je vais avoir du mal à marier, euh, à harmoniser le tout. Parce que bon, euh, entre les verts et les rouges, bien entendu, ce sont deux couleurs complémentaires. Elles ne s'entendent pas. Et l'harmonie entre elles va être un peu spéciale. Mais bon, je vais essayer quand même de m'en sortir à la fin. J'espère que vous allez aimer le résultat. Alors malheureusement, j'ai trouvé que le jaune flashait trop et j'ai préféré le remplacer par une autre couleur que vous allez voir tout de suite. Et voilà, c'est terminé pour cet air journal. J'espère que la réalisation vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des questions, ça me fait toujours plaisir et ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Entre temps, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Merci